Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de cette formation euh, mécanique. Donc, je suis accompagnée de Sébastien Roth qui est responsable de la formation. Bonjour. Et euh, de Thierry Violet donc, qui est responsable des bases branches, c'est-à-dire de la première année de la formation. Bonjour. Et je crois aussi qu'on a euh, des étudiants qui sont avec nous euh, en visio. Donc Martin Chauffeur qui est euh, diplômé et qui travaille actuellement euh, en laboratoire. Donc il fait une thèse en laboratoire. Bonjour Martin. Bonjour. Est-ce que tu nous entends oui, je vous entends, vous m'entendez aussi. Oui, on t'entend aussi, super. Et on est aussi avec Anael Vernier, donc, qui est diplômée et qui travaille actuellement au CEA. Est-ce que tu nous entends, Annaëlle? Ah, on ne t'entend pas. Je crois que tu as désactivé ton, ton micro. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Ah bon bonjour. Donc on va commencer par une, une présentation de la formation mécanique et ensuite on reviendra vers vous donc, pour que vous nous partagiez un petit peu vos expériences et, et tout ça. Donc euh, Sébastien Roth, quelques questions. Donc qu'est-ce que c'est que la formation mécanique finalement Alors ça, ça marche, oui. Alors, euh, eh bien, je, voilà la, la, la définition du, du métier d'ingénieur de manière très générale, alors qui que, qu définissent un petit peu l'ingénieur le, le, au, au sens. Euh, toutes les spécialités confondues, disons. Et donc, cette, ça consiste à se poser des questions et à résoudre des problèmes qui sont liés à la conception, à la réalisation euh, ou à la mise en œuvre de, de produits ou de services. Et donc, euh, à ce titre-là, l'ingénieur doit posséder un ensemble de, de connaissances techniques, euh, scientifiques, bien sûr, et également sociales et humaines. Euh, voilà, donc, pour, pour la définition générale. Et donc, quel est le, le, le cœur de métier de la, de la formation d'ingénieurs sous statut étudiant en mécanique C'est de former des ingénieurs mécaniciens, concepteurs, généralistes, d'accord Et donc, qui sont capables d'intervenir euh, à différents stades de, de, de la, du cycle de vie d'un produit. Alors, euh, le produit est évidemment à dominante mécanique ou, ou thermomécanique, ou également, alors, euh, voilà, à, à, à dominante mécatronique. Alors... Euh, on peut le décliner justement euh, à différents stades du cycle de vie. Donc, on part de la définition du, du, des besoins. Euh, ça passe aussi par la, la, forcément la recherche de solutions, au dimensionnement euh, mécanique par diverses techniques, alors de simulation, de modélisation euh, ou d'optimisation. Alors, euh, multiphysique, hein, puisqu'il y a évidemment aujourd'hui... Euh, euh, beaucoup de, de, de physique qui rentre en considération dans le développement d'un produit euh, et puis on va après jusqu'à la réalisation d'un prototype et ce prototype eh bien, on va le, le tester euh, pour voir s'il est conforme à, à, notre, à notre cahier des charges et à la définition et puis enfin euh, ce qui est important aussi c'est euh, d'intégrer dans le, le, le, le développement de ce, de ce produit les contraintes euh, qu'elles soit liées au projet, liées au produit en lui-même, ou également liées aux matériaux, aux procédés, ou euh, voilà, d'autres contraintes, par exemple des contraintes en, en, environnementales. Par exemple. Alors, il y, y a plusieurs choses qui, qui euh, définissent la formation de mécanique, et donc on, on peut le, le décliner comme ça, donc l'excellence scientifique et technique. Euh, de par euh, la, le contenu euh, des modules et des UV et par le fait que les, euh, les enseignants euh, sont également des enseignants-chercheurs, donc font bénéficier euh, aux étudiants des, des dernières avancées, on va dire, de leur recherche. Alors, l'ouverture à l'international, puisqu'il y a euh, une grosse partie de nos étudiants qui vont faire un petit tour à l'international, que ce soit d'ailleurs dans les stages ou dans un semestre d'études à l'étranger, voire un double diplôme. Euh, ce troisième point, le plateau technique lié à la recherche, qui est directement lié aussi à la, à la, au premier point, donc des plateaux techniques qui sont liés à la recherche, et, et l'UTBM a fortement investi dans ces, dans ces plateaux techniques, euh, au travers de ces plateformes, notamment la plateforme que l'on appelle Titan, au sein de l'UTBM. Euh, les projets pédagogiques liés à, à l'industrie, puisque là, c'est un des modes de fonctionnement euh, de l'UTBM et du, de la formation de mécanique en particulier, puisqu'il y a beaucoup euh, de projets qui sont donnés par les industriels et euh, qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai une problématique, euh, est-ce que vous avez des élèves ingénieurs qui peuvent travailler sur ce projet-là, euh, charge aux, aux étudiants, aux élèves ingénieurs, de fournir euh, un... Un livrable, euh, qui soit, euh, que ce soit un prototype, que ce soit euh, une CAO, un, un modèle de prédiction du comportement. Euh, donc y, les étudiants baignent dans un vrai milieu d'ingénierie et sont confrontés au travail d'un ingénieur pendant leur cursus. Alors là aussi, un, un, un point qui est lié euh, au, au point précédent, une implication des chercheurs dans la, la pédagogie, puisque euh, une grande majorité des... Des enseignants qui, qui dispensent des, des, des cours et des, td, et des TP dans, les, dans la formation sont également des chercheurs. Alors l'innovation dans les projets, ça c'est aussi lié aux projets pédagogiques hein, dans, dans l'industrie, on met vraiment euh, l'accent sur l'innovation, la créativité dans les projets pour essayer de développer quelque chose, des produits plutôt, plutôt euh, innovants. Avec, avec une valeur ajoutée. Et puis, euh, également, les concours et challenges nationaux et internationaux. Alors ça, c'est euh, dire qu'on est bon, c'est très bien, mais il faut aller aussi se confronter euh, à différentes euh, autres euh, formations d'ingénieurs, au travers de concours et de challenges. Euh, et donc, on peut citer les 24 heures de l'innovation, le challenge ArcelorMittal, euh, où à chaque fois, nos étudiants, par groupe, euh, travaillent sur un projet et euh, vont concourir contre d'autres écoles et d'autres formations en mécanique. Et donc, un véritable choix du V. Alors ça aussi, je crois que c'est un, un point fort de la formation, puisque euh, euh, la, la maquette pédagogique du GMC est, ou de la formation de mécanique est, est assez large, et normalement, tous les étudiants trouvent leur bonheur dans cette maquette et arrivent à, à, à constituer leur, leur euh, formation en fonction de leurs souhaits et de leurs projets euh, professionnels. Peut-être une petite définition pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le mot UV Je Alors, sais pas si vous pouvez... Oui, bien sûr. Euh, euh, une UV ou unité de valeur, c'est euh, un module d'enseignement. Alors, euh, on en a, euh, puisque le, le, le fonctionnement de l'UTBM, c'est un fonctionnement dit à la carte, eh bien, on a un panel d'UV de, de, ou de modules euh, CAO, modélisation c'est un peu comme matériaux. des matières euh, Alors, pouvez... on peut tout à fait euh, considérer ça comme, comme des matières et donc c'est dans, dans, dans la formation euh, de mécanique les étudiants ont euh, accès à beaucoup d'UV euh, tout en restant évidemment canalisé dans la mécanique hein, bien sûr euh, mais euh, voilà tout en respectant un, un, une, euh, comment dire, un, un cursus euh, où il faut avoir vu un certain nombre de choses, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, le GMC, qui est l'ancien nom on va dire euh, le C correspond à conception on ne peut pas imaginer un étudiant qui n'a pas fait de conception voilà, donc il euh, euh, y a le choix dans les UV mais il y a un certain nombre de recommandations euh, qui sont faites dans le, par les enseignants et, et sur le, le, le cursus des, des étudiants voilà voilà euh, et donc voilà, tout, tout ça, hein, tout, tous ces points définissent un petit peu la, la, la spécialité de mécanique qu'on pourrait, euh, euh, j'allais dire, résumer en, en une phrase qui est l'innovation par, par la technologie. D'accord. Voilà. Euh, alors, je, je vous parlais de, de modules et d'UV et euh, qui mènent à euh, l'acquisition la, de compétences. Alors. Euh, il y a des compétences qui sont liées à, à la conception, aux matériaux, à la mécatronique et à la simulation. Et, et euh, avec un, des correspondances qui existent entre les cours, les TD, les TP et également euh, le, les plateaux techniques. D'accord, je parlais tout à l'heure des, des plateformes technologiques. Eh bien, euh, on met, euh, les étudiants ont accès à un certain nombre d'équipements de, de, qui sont dans ces... Euh, dans ces plateaux techniques, ces plateformes, qui permettent vraiment de mettre, euh, j'allais dire, euh, mettre la main, euh, la main dedans et avoir accès à tout, euh, toutes les, les matières euh, en, en, bah, voilà, en mettant les mains dedans. Quoi. Voilà. Euh, donc on peut, on peut voir hein, qu'il y a, euh, sur le, le, la conception, on a... Euh, euh, beaucoup de choses qui sont liées à la conception pour la fabrication additive, donc on a investi beaucoup sur, euh, sur euh, la fabrication, euh, sur les machines de fabrication additive, dans les matériaux également, hein, des machines de fabrication plutôt axées, procédés et euh, euh, machines euh, métalliques et puis de la mécatronique, hein, puisque voilà, c'est aussi un, un, une des choses importantes euh, dans la formation de mécanique, puisque voilà, dans n'importe quel produit mécanique, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'électronique. Et donc c'est ce couplage entre l'électronique et la mécanique qui amène à la conception de produits comme euh, ce que vous voyez là, les robots, des drones, euh, euh, des, des, des bancs de test avec des asservissements, etc. Et enfin, la, la, le plateau lié à la simulation, où on va cette fois-ci, essayer de développer des modèles qui vont prédire le comportement euh, d'une du, structure ou d'un matériau. Voilà. Alors, voilà. Glo globalement, euh, on, on, les, les étudiants qui suivent ces compétences arrivent à, à, à sortir de la formation de mécanique avec un bagage très, assez costaud. Et donc, euh, au, au niveau de l'employabilité euh, des, des ingénieurs, on voit qu'on euh, ben, a euh, le, un délai moyen de recherche qui, euh, qui est relativement court. Hein ces dernières années, oscille entre 0,6 0, et 1,6. Et, et puis, une tendance pour la rémunération moyenne qui est, on va dire, un petit peu croissante, relativement stable tout de même, voilà, sachant que voilà, les dernières années ont été... Imagine, vous imaginez un petit peu, un petit peu plus compliqué, compliqué euh, voilà, lié à la, à la crise sanitaire. Alors sur l'observatoire des carrières, on, on s'aperçoit qu'il y a une grande partie qui, euh, qui travaille dans la recherche, les études et le développement, euh, dans la production, la maintenance, euh, et puis euh, voilà d'autres dans, dans des proportions un petit peu moins dans le conseil, l'informatique, et il est, il est important de, de, de dire que voilà, dans, dans toutes, ces, euh, toutes ces thématiques de, de carrière, euh, eh bien, il y a un grand nombre euh, de, de, de mots-clés qui ressortent. Hein. Donc je, je, vous les, je, je vous laisse les lire, hein. euh, quelques-uns, la fabrication additive, la, le lean engineering, la bioingénierie, la plastronique, etc., et puis, euh, quelque chose d'important aussi, c'est toutes ces compétences-là vont être, vont être mises au service de grandes et moyennes entreprises, nationales, internationales, petites entreprises locales aussi, euh, grands laboratoires de recherche. Euh, et, et, et voilà. Alors j'aimerais je, je, je, aussi, alors je, je devance peut-être une de vos questions, mais oui. qu'on qu qu revienne rapidement sur. Là, je vais passer la main. À, à, à Monsieur Violet parce que je, je pense que euh, il est important d'avoir à, à l'esprit le, le, le cursus et comment marche la formation euh, dans le dans le dans la formation de mécanique. Voilà. Euh. Bah écoutez, on peut en dire un mot effectivement. Euh, Peut-être déjà. Euh... Une petite remarque par rapport à ce que vous venez de voir qui a été présenté en termes de représentation, en termes d'entreprise et de type de métier. Moi, je rajouterais un commentaire en disant que le, la diversité des profils va de pair avec la diversité des secteurs d'activité lesquels, dans lesquels on, on peut être amené à travailler en tant qu'ingénieur mécanicien. Ce qui m'amène à dire, c'est peut-être un terme, un propos d'introduction, que finalement, c'est plutôt une bonne idée de s'intéresser au métier de la mécanique et de vouloir devenir ingénieur mécanicien, tout simplement parce que la mécanique, on en trouve partout et que à partir du moment où on a un intérêt certain, voire quelquefois une passion pour la mécanique, on saura forcément trouver son chemin et faire sa place dans la vie professionnelle. Alors, je là mon propos liminaire est un tout petit peu s'écarte un petit peu de, de, de ce que disait Monsieur Roth, mais ça me paraît important et de, de, de bien prendre conscience que on trouve de la mécanique dans tous les secteurs d'activité classiques, bien entendu, mais pas seulement. On a euh, par le passé eu des exemples d'étudiantes et d'étudiants qui ont pu faire des stages ou travailler dans des secteurs tels que le luxe, tels que des secteurs associés à la culture, autant de choses qui ne sont pas forcément euh, évidentes quand on pense mécanique. Hein. On pense mécanique, on va penser automobile, on va penser aéronautique, mais pas que. Pas que. Alors, après cette première remarque, bon, je vais revenir effectivement sur ce que disait M. Roth. Donc, notre, comment dire, notre objectif est de former des gens qui seront des cadres. Autrement dit, vous qui intégrerez l'UTBM, vous allez devenir cadre. Un cadre, c'est quelqu'un qui est responsable d'une équipe et qui est bien sûr responsable de lui-même. Donc cette notion de responsabilité pour nous elle est extrêmement importante et c'est pour ça qu'on va chercher à préparer donc les étudiants à cette posture parce que euh, assumer des responsabilités c'est pas forcément euh, évident, ça s'apprend. Et donc, ça veut dire que la première étape, c'est déjà être responsable de soi-même et donc responsable de son projet professionnel. Nous, notre rôle, ça va être de guider et de vous accompagner euh, en tant qu'étudiant euh, dans la réalisation de votre projet professionnel. Alors, il va y avoir en fait différentes étapes qui vont constituer le cursus. Il y a d'abord une première année, qui est une année de consolidation scientifique, je vais y arriver, où, euh, bah, quelque part, on va acquérir toutes les connaissances scientifiques indispensables à un futur ingénieur mécanicien polyvalent, donc qui puisse s'adapter à un plus grand nombre de circonstances possibles. Ensuite, eh ensuite, il va y avoir un intermède qui est très important dans la formation puisqu'il va s'agir d'un stage de six mois en entreprise, en immersion complète en entreprise où euh, bah, l'étudiante ou l'étudiant va occuper un poste d'assistant d'ingénieur, hein, pour, pour dire les choses de façon simple, où donc bien entendu il, va pouvoir, il ou elle va pouvoir déjà mettre en œuvre ce qu'il aura pu apprendre auparavant. Et puis bah, se confronter à d'autres modes d'apprentissage que sont ceux que l'on a sur le terrain, hein, qui sont des modes différents, des modes académiques. Ensuite, on va revenir pour une année de formation qui est une année, pour faire simple, je vais dire de spécialisation. En réalité, ce n'est pas vraiment une spécialisation, mais c'est quand même l'idée, c'est-à-dire l'aboutissement du métier d'ingénieur pour repartir ensuite six mois en entreprise pour euh, réaliser un projet de fin d'étude ce qui veut dire que sur le déroulement donc de, total des études il va y avoir un an en entreprise deux fois six mois alors ce que je rajouterais par rapport à ça c'est comme l'a dit monsieur Roth il y a quelques instants en fait on a un choix à la carte et ce choix à la carte il va s'opérer en fonction, bien entendu, du, du, du bagage donc de l'étudiante ou de l'étudiant qui arrive, en fonction de son, de son passé, et en fonction de ses objectifs et de son projet professionnel. Donc nous, on va conseiller, on va guider, on va orienter, et on va construire progressivement donc, euh, son, son parcours, de telle sorte qu'au moment du diplôme, eh bien on est une étudiante, enfin une jeune ingénieure ou un jeune ingénieur qui soit le plus apte possible à s'insérer au mieux dans le monde professionnel. Euh, ce qu'on peut rajouter à ça, là aussi pour compléter ce que disait monsieur Roth tout à l'heure, c'est l'ouverture à l'international, c'est-à-dire c'est le fait qu'en tant qu'étudiante ou étudiant, il est possible d'aller faire un voire plusieurs semestres d'études à l'étranger dans des établissements avec lesquels nous avons des partenariats. Il est possible également d'aller faire un stage en milieu, en entreprise à l'étranger, donc que ce soit le premier ou le projet de fin d'étude. Ce sont d'ailleurs souvent des, des situations qui permettent une première embauche à l'international. Donc tout ça, à partir du moment où ça fait partie du projet donc, euh, de l'étudiante ou de l'étudiant, vont être possibles dès lors, évidemment, que c'est quelque chose qui est mûri, réfléchi et structuré d'une certaine façon. Voilà, peut-être dans, dans, dans un premier temps. Pour, euh... et donc Vous parliez, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à l'international. Est-ce euh, que vous avez des exemples de destinations euh, qui sont euh, choisies? Euh par les étudiants Ah oui, ah ben, bon, on a, euh, on a des étudiantes et des étudiants qui, sont, qui ont pu faire un semestre d'études dans pratiquement tous les pays d'Europe, euh, je crois que euh, ils ont aussi bien dans l'Europe du Nord que euh, dans les pays méditerranéens, euh, Europe de l'Est aussi également, mais pas que, bien entendu, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud également. Euh, je n'oublierai pas l'Asie, que ce soit la Corée ou la Chine, qui sont des destinations euh, relativement prisées. Donc, en fait, il est possible d'aller à peu près n'importe où en semestre d'études à l'étranger. Alors, bon, je vais modérer un tout petit peu mon propos, en, par le fait que ça dépend, bien entendu, du contexte sanitaire, euh, au moment où ça doit se passer. Donc ça, c'est le petit bémol. Mais, sur le principe, il n'y a pas de limite par rapport à ça. Euh, bien évidemment, on a un, un service à l'international qui a des contacts avec, les, avec des établissements dans tous les pays euh, dont on vient de parler. Et donc là, par contre, il y a, il y a, par là, il y a, par la même, il n'y a pas de difficulté particulière à, à pouvoir organiser, préparer donc, son semestre d'études de façon à la fois à préparer son quelque part, à rajouter une ligne dans son CV, tout en ayant une formation de qualité. Et en développant aussi ses langues et... Bien entendu, bien entendu. Les langues, et moi je dirais également, la perception de la façon de vivre et de travailler qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Même lorsqu'on considère des exemples proches, on est ici tout près de la Suisse ou tout près de l'Allemagne, eh bien, euh, on ne travaille pas du tout de la même façon en Allemagne qu'en Suisse, et ni même qu'en France. Avoir un recul par rapport à ça, avoir une expérience internationale, c'est nécessairement un plus dans son développement personnel et dans son développement professionnel. Très bien. Donc, Je crois qu'on a des étudiants avec nous en direct. On va peut-être pouvoir, pour imaginer un petit peu cette présentation que vous avez faite, euh, leur demander ben, quel a été leur parcours et qu'est-ce qu'ils font actuellement. Donc, On va peut-être pouvoir commencer par toi, Martin euh, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ta formation euh, et euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui ouais, Très bien, alors euh, j'ai passé mon baccalauréat scientifique en 2015, je suis arrivé à l'UTBM ensuite, donc j'ai fait la prépa intégrée euh, qui s'est bon, plutôt bien passé, bon, même si j'ai dû apprendre pas mal de choses, genre apprendre à travailler par exemple, mais euh, ça m'a formé pour, euh, pour la suite. J'ai pu partir en Pologne en Erasmus euh, sur les six derniers mois de la prépa intégrée, donc à Białystok une ville à l'est de la Pologne. Et donc j'y ai particulièrement travaillé mon anglais et ça m'a permis de voir l'importance des langues euh, au sein de mon cursus, que je n'avais pas forcément vu avant, l'importance de pouvoir communiquer avec des gens étrangers. Et ensuite j'ai intégré le génie mécanique, euh, pourquoi Ouais, j'ai intégré le génie mécanique, je styliser le plus parmi tout ce que j'avais pu voir au, au cours du tronc commun. Et puis, euh, ouais, j'ai toujours eu un attrait euh, pour ces choses-là, que ce soit de la mécanique euh, plus manuelle ou plus euh, scientifique, en fait. Et ensuite, euh, j'ai effectué donc, mon stage dans la quatrième année, donc en entreprise, c'était une entente. Euh, donc là, une fois de plus, bah, c'était assez bénéfique d'avoir déjà effectué un semestre à l'étranger, ne serait-ce que pour la langue. Et en plus de ça, euh, bah, le fait de savoir entre autres lire des plans, etc. m'a bien aidé euh, pour ce stage. Donc euh, là, j'étais bien content d'avoir choisi le génie mécanique pour vraiment euh, m'intégrer au mieux dans le, cette entreprise. Et ensuite, je me suis spécialisé dans, le, dans la filière euh, modélisation et optimisation des systèmes euh, thermomécaniques, donc le euh, MOST, le GMC. et où là, euh, bah, là c'était un choix euh, plus par envie qu'autre euh, chose. Et je n'ai jamais regretté ce choix-là. Et ce qui est bien avec le système du V, dont parlait euh, le professeur euh, précédemment, c'est qu'on peut quand même avoir un cursus assez large, ce qui fait qu'on ne s'enferme pas dans une filière. On a vraiment euh, une possibilité de... Si on est curieux, qu'on a envie de faire plein de choses. On peut faire plein de choses tout en restant... Voilà, en ayant une sorte de, de ligne continue au milieu, mais on peut un peu s'éparpiller. Ce qui fait que j'ai pu faire des matières euh, un petit peu de tout ce qui était euh, robotique, toutes ces choses-là, même si euh, bah, ça m'intéressait plus comme de la culture générale, ce n'était pas vraiment ma fibre neutre, si je peux dire ça comme ça. Mais euh... Donc en fait, la filière n'est pas un point bloquant, enfin, euh, ce n'est pas parce que vous choisissez une filière que vous êtes obligé de suivre des UV dans cette filière. Vous pouvez quand Donc, même voilà. découvrir d'autres euh, matières à côté. Exactement ça. Donc, il, y a, il y a, je crois, deux ou trois matières à valider dans une certaine filière pour valider la filière, et ensuite, c'est... Euh... C'est à notre guise. Et donc, euh, suite à ça, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Liber à Colmar, pas très loin de Belfort. J'ai intégré le, le bureau d'études où je fais, fais principalement des calculs en fatigue sur des structures mécanosoudées. Mon but était de prédire par le calcul des, ou de moins de retrouver des fissurations qui avaient eu lieu sur terrain après X heures de travail. Donc c'était assez intéressant, mais euh, bon, voilà, moi ça m'a permis de voir euh, ce qu'était vraiment le métier d'ingénieur calcul. Et ça m'a plu à demi-mesure, donc c'est pourquoi, euh, suite à ça, je me suis dirigé dans un, un doctorat. Euh, voilà, le doctorat, j'ai vu un poste qui me plaisait euh, plutôt bien, avec une équipe euh, qui avait l'air d'être euh, assez sympathique. Donc j'ai plongé dedans, et là je suis en plein milieu, donc ça va fait, ça faire un an et demi que je suis lancé. Je ne regrette pas mon choix et je trouve que le GMC m'a relativement bien formé sur, sur tout ce que je peux voir et tout ce que je peux faire aujourd'hui dans le sens où des, je ne je suis pas un expert dans tous les domaines, mais disons que j'ai des connaissances suffisamment variées pour avoir un point de départ relativement correct dans chacun des domaines et pour pouvoir ensuite construire mes nouvelles connaissances par au-dessus sur des bases, je dirais, relativement solides ou très solides dans certains domaines. Voilà, donc donc finalement, c'est une formation polyvalente qui, enfin, qui te permet de t'adapter aussi à, à différents, différents sujets. Voilà, c'est exactement ça, c'est la polyvalence. et C'est aussi ce qui fait que ben, on, même si on avance dans les études et dans les spécialisations, on ne s'enferme jamais vraiment dans un domaine. Et même là, encore en ce moment, quand on me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, donc sous-entendu après ma thèse, ben, en fait, en soi, je ne sais pas vraiment parce que je peux postuler à énormément de choses diverses et variées. Et donc, si on ajoute à ça une envie de s'adapter et de découvrir de nouvelles choses, on n'a on vraiment aucune, aucune barrière, que ce soit latéral ou en hauteur. D'accord, bah, merci beaucoup. C'est super intéressant comme discours. Euh, on va peut-être euh, peut donner la parole à Anaël. Donc, je ne sais pas si tu peux euh, rapidement aussi nous expliquer euh, ton parcours au sein de l'UTBM et après l'UTBM Annaëlle, je, vais... je crois que ton micro est coupé, Annaëlle. Il faut que tu l'actives. C'est bon. Oui, bon. Ah, super, euh, on t'entend, ça fait... est bon. ouais. Donc, j'ai fait plus ou moins le même parcours que Martin. Donc, euh, j'ai fait le tronc commun et un Erasmus, donc en, en dernière année de tronc commun en Allemagne. Et puis ensuite, j'ai intégré la filière euh, génie mécanique. Et j'ai fait le premier stage, donc... Euh, en Allemagne également, parce qu'en fait, j'ai fait un, un Abibac, donc bac franco-allemand. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait, fait pas mal d'allers-retours en Allemagne. Et donc, j'ai fait ce premier stage en simulation numérique, déjà, parce que c'était un domaine qui, qui m'intéressait, dans un, dans un laboratoire de recherche. Parce que je, de base, je savais que j'avais envie de me de plutôt que dans l'industrie. Donc, ce stage s'est bien passé. Donc, ça a conforté mais ça me, le, le fait que je voulais aller donc plutôt en simulation numérique. Donc euh, j'ai intégré cette, cette spécialisation qui, donc comme disait euh, Thierry Violet, elle permet de, de, de, de s'ouvrir à énormément de domaines, parce que de la simulation numérique et de la mécanique, on en aura, ça, ça peut s'appliquer à plein de domaines différents surtout à, à ce jour parce que ça, ça permet donc de, de, de faire beaucoup d'économies etc et, et donc j'ai donc ça c'est bien j'ai bien aimé les, les matières etc j'ai fait une avant de faire mon dernier stage donc mon stage de fin d'études j'ai fait une césure d'un an en Nouvelle-Zélande donc, euh, l'école a le gros avantage, de donc elle, elle permet de, de faire ce type de césure. Donc, euh, on peut faire une, une coupure de six mois ou d'un an. Et ce qui est intéressant, en fait, à savoir, c'est que quand on, on continue de, de, donc, de bénéficier des, des bourses du CRUS, donc euh, ça, c'est quelque chose de très intéressant à, à savoir. Et donc, j'encourage vraiment les étudiants à, à profiter de, de cette possibilité. Et surtout, en fait, au final, c'est un gros plus sur le CV. Donc, euh, moi, quand j'ai fait cette césure, un peu d'appréhension ensuite euh, sur, euh, sur les embauches. Est-ce que ça allait être bien perçu vis-à-vis euh, -vis de, des recrutements, etc. Et au final, le, le retour que j'en ai eu, c'est que ça m'a apporté que du plus et ça permet donc d'apporter un un bonus sur le CV de se différencier des autres. Donc, c'était une expérience, enfin, c'était une très, très bonne expérience. Puis, j'ai eu la chance de partir pile au moment du Covid. Donc, en Nouvelle-Zélande, on a, on a pu éviter tous les confinements, etc. Donc, euh, ensuite, euh, j'ai fait cette césure d'un an. Puis ensuite, j'ai recherché donc, un stage de fin d'études. Et j'avais vraiment envie de, de, de travailler dans la recherche, en fait, également dans l'énergie et donc j'ai décidé de m'orienter dans le nucléaire parce que bah, il s'agit de, de l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui en france donc euh, j'ai puis c'est un domaine qui, qui m'intéressait énormément auquel j'avais pas pu enfin euh, j'avais pas pu m'y intéresser avant euh, en termes d'enseignement etc et donc j'ai réussi à trouver un stage euh, au cea donc euh, j'ai j'ai travaillé sur euh, donc au début donc ça m'a j'ai fait beaucoup de bibliographie sur le nucléaire parce que je donc je travaille sur la dans la recherche sur le combustible nucléaire donc en fait on fait des des comment faire ça on fait des, des expériences sur le sur le combustible pour euh, donc des programmes d'irradiation pour euh, pour essayer de l'améliorer etc et en parallèle donc euh, je tra je travaille sur un programme d'irradiation donc, d'un côté, on doit euh, conceptualiser la, la, la manipulation donc en faisant un véhicule. Donc, euh, des, on, va, on va simuler tout le, tout le combustible nucléaire. Donc, euh, là, il s'agit d'uranium. Et on va simuler donc euh, l'irradiation du, du combustible. Donc, euh, au final, là, à la base, je n'avais pas du tout fait de nucléaire. Mais c'est la simulation numérique qui m'a permis d'entrer dans le domaine et la mécanique, parce qu'on ben, se, on se rend compte que la mécanique, dans, dans, dans énormément de domaines, notamment donc dans le, dans le, durant une irradiation, on va dire, pour faire simple, il se passe beaucoup de, de phénomènes mécaniques, thermiques, etc., et de mécanique des fluides également euh, au niveau des, des gaz. Donc, euh, au final, euh, on trouve tous les domaines, donc même en n'ayant pas fait de nucléaire de base, j'ai réussi à m'y intégrer et à trouver ma place. Donc finalement, ce stage s'est très bien passé et j'ai été embauchée par la suite. J'ai hésité un petit peu à faire une thèse avant d'être embauchée. Puis finalement, je n'ai pas trouvé de sujet qui me, qui me plaisait forcément. Et là, on proposait donc de continuer à la suite de mon stage sur le sujet sur lequel je, je travaillais. Donc c'est un sujet qui est très, très intéressant. Donc j'ai décidé de, de continuer. Donc, euh, euh, voilà, c'est. Mais voilà, c est, c est vraiment... Enfin, ce vraiment, parce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas, euh, il faut pas rester sur les clichés comme quoi la, la mécanique ça va, va uniquement s'appliquer euh, à l'automobile ou à l'aéronautique. On peut vraiment bifurquer sur sur plein de domaines différents et et on peut, notamment la, la simulation numérique, ça, ça permet de nous ouvrir énormément de portes. Et le fait également donc, euh, de pouvoir choisir ces matières à l'UTBM, donc euh, de pouvoir faire euh, pas uniquement de la mécanique, mais également de la mécanique des fluides, de la thermique, etc. Ça permet d'avoir des compétences assez complètes qui, au final, nous ouvrent plein de portes différentes. Donc, euh, c'est voilà, ce qui est intéressant là, sur cette formation. Ça reste une formation très ouverte, très ouverte à plein de secteurs d'activité différents. Oui, voilà, il ne faut pas se combiner euh, à l'automobile, à l'aéronautique. Et... Enfin, même un domaine du le nucléaire qui est assez, euh, assez complexe et, et très particulier, enfin, ça, on peut quand même y rentrer en ayant, en ayant fait de la mécanique. Et justement, il y a beaucoup de, de thésards dans mon laboratoire qui, à la base, ont fait des formations de mécanique et pas du tout de, de, de nucléaire. D'accord. Euh, bon, voilà. Et euh, Martin et Annaëlle, si vous pouviez euh, résumer peut-être en trois mots ce que, ce que cette formation vous a apporté. Une petite phrase résumée de trois compétences ou, ou trois mots de ce que ça vous a apporté. Bah, si je peux commencer, en premier, moi, je dirais la rigueur déjà. Euh, parce que bah, je pense que sans rigueur, on peut pas forcément euh, terminer le cursus... Euh... Enfin, on, peut, on peut toujours le terminer, mais tout dépend de la manière dans laquelle on le termine. Mais euh, si on veut bien s'en sortir et tirer le maximum de choses de ce cursus, je pense qu'il faut avoir pas mal de rigueur et surtout beaucoup d'envie et d'être de aussi euh, un petit peu passionné par ce qu'on fait euh, pour s'y plonger au maximum et voilà, pour avoir envie de toujours faire mieux. Et pour toi, Anel. Euh, ouais. bah, Je dirais la, la pluridisciplinarité parce que le, ce système du V, justement, nous permet de, de, de piquer dans plusieurs matières différentes et, et de tester un petit peu quel domaine va nous intéresser plus qu'un autre. Et au final, ça, ça rajoute un, un gros point positif après, euh, parce que bah, lors d'une embauche, même si on ne sera pas expert dans un domaine, par exemple en mécanique des fluides ou en thermique, on aura quand même acquis quelques bases qui nous permettront de, de, de rentrer tout de même dans ce domaine, même en ayant de simples bases. Donc, ça nous permet d'avoir de, de, beaucoup de, de possibilités par la suite, en fait. D'accord, eh je vous remercie tous les deux pour la présentation de votre parcours. Je vois qu'on a une question dans le chat qui demande s'il si y a un atelier de mécanique au sein du département méca de l'UTBM, comme ceux qu'on peut trouver par exemple dans les DUT GMP. Alors, euh, oui, il y, a, il y a du matériel et un, un atelier de mécanique. Après, euh, euh, il ne faut pas oublier que euh, l'école le, le, d'ingénieur et la, la formation de mécanique, c'est... J'allais dire, le stade au-dessus hein, du DUT, c'est vraiment un, un second cycle. Et donc, euh, il y a, en plus de l'atelier de mécanique, un, un, un certain nombre d'autres équipements et outils qui sont euh, euh, high-tech, j'allais dire. Je parlais tout à, à l'heure de, notamment des, des imprimantes 3D et des équipements de caractérisation. Euh, ça aussi, ça fait partie, c'est inclus dans, dans ce qu'on appelle le, le, le, le, les plateformes de mécanique. Euh, en, en, en plus de, de l'atelier de mécanique, il y a, y a le, le, le stade, le cran au-dessus, j'allais dire, voilà. Et du coup, ces équipements qu'on va pouvoir retrouver de suite euh, dans la vidéo euh, du campus de Sévenant, on revient juste après. Bonjour, c'est Maëlle, je suis étudiante sur le campus de Sévenan.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 Alors, une question peut-être que les auditeurs peuvent aussi se poser derrière leur écran, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer la formation mécanique Quel est le niveau attendu Quel est profil de candidat est-ce que, est que vous recrutez Alors, euh, bah, euh, les profils d'étudiantes et d'étudiants qui sont susceptibles de nous rejoindre sont quand même extrêmement divers, c'est-à-dire que euh, alors, on a entendu tout à l'heure que les étudiants qui ont participé avaient euh, eu l'opportunité de, de suivre la prépa intégrée. Bon, bien évidemment, euh, vous qui nous regardez, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Heureusement, il y a aussi un recrutement externe, et donc là, vous êtes concerné. Le recrutement externe, eh bien, il s'adresse à euh, tout type de profil, pourvu évidemment qu'on ait déjà toucher à minima au domaine de la mécanique. Donc, ça veut dire qu'on peut venir d'une classe prépa euh, en 3,5, en 5,5. ,5, on n'a pas forcément trouvé, euh, on va dire, son bonheur euh, à travers les concours et vers les écoles qui, qui, qui intéressaient la personne. On peut venir de, de fac, hein, on peut venir de DUT. Alors, BTS, c'est un cas un peu particulier, c'est-à-dire que pour les étudiantes, euh, enfin pour les diplômés euh, avec un BTS, euh, il, il faut avoir suivi une année d'ATS pour pouvoir intégrer, on va dire, dans des conditions correctes. Donc euh, tous les profils sont, sont examinés avec intérêt. Ce que je dirais, bien évidemment, c'est qu'il faut avoir quand même... Euh, il faut être quand même relativement bien placé, bien classé, on va dire, dans, dans sa formation antérieure pour pouvoir euh, avoir, on va dire, euh, une chance raisonnable d'être admis. Bon, pour vous donner euh, simplement un, un petit point de repère, euh, l'année dernière, on a admis 37 étudiantes et étudiants donc qui venaient de l'extérieur, hein, euh, qui avaient suivi un cursus euh, externe sur un peu plus de 850 demandes. Donc, il y a une certaine sélection. Donc, il est bien évident qu'on va euh, qu'on va choisir les meilleurs. Alors, je rajouterais peut-être euh, un tout petit mot en disant que bah, la procédure, c'est bien entendu faire un, un dossier de demande, de remplir un dossier de demande. Et euh, le conseil que je voudrais vous donner euh, ce soir, c'est qu'il est souhaitable de... Donnez le maximum d'informations pour que on puisse vous cerner et ne pas passer à côté de quelqu'un qui ferait parfaitement l'affaire, mais qui ne nous aurait pas donné les informations nécessaires à son recrutement. Donc, donnez-nous vos classements, donnez-nous toutes les indications utiles sur votre cursus, sur ce que vous avez pu faire, pour qu'on ait tous les, éléments, tous les éléments qui permettront de vous recruter. Et enfin, euh, je rajouterai encore un conseil par rapport à ça, par rapport à la candidature. Donc, euh, en fait, euh, il s'agit d'une candidature UT, hein, donc du réseau des UT. On va vous demander de faire un classement au niveau de, de vos demandes, puisqu'à travers le même dossier, on peut candidater sur plusieurs formations. Il faut faire attention, le choix du classement est extrêmement important. Euh, demander donc la, la fise mécanique de l'UTBM en premier vœu, dénote indéniablement une réelle motivation pour nous rejoindre. On est sensible à ça. Bon, je me suis un tout petit peu écarté de votre question. Oui, mais... je, je, je, je, rebondis juste, je rebondirai là sur euh, ce que disait M. Violet avant, sur le, le, la, le devoir ou la... la Possibilité que vous avez de donner le plus d'informations possible, la nécessité de donner le plus d'infos possible. Hein, euh, sur les 37 qui ont été admis, hein, qui sont venus à l'itm il faut savoir que on a un nombre de dossiers de candidature qui est gigantesque. Hein, oui. Plus de. 850. Lui, à peu près 850 dossiers. Euh, et donc 37 admis. Donc vous faites le ratio, hein, d'accord, donc c'est assez sélectif. D'où la nécessité d'être le plus précis dans euh, dans euh, le, la rédaction de dossiers euh, la, les remarques évidemment de vos enseignants de de dut ou de ou d'autres formations sont importantes euh, et il faut faire passer euh, le message que euh, effectivement vous avez des bonnes notes vous êtes bon vous êtes motivé par venir euh, à venir dans, dans la formation de mécanique il faut il faut vraiment le faut le démontrer quoi voilà. Il faut montrer son projet professionnel, sa motivation. Enfin, voilà. Absolument. Euh, je vois qu'on a une autre question. Donc euh, Par rapport au programme d'échange avec le Canada, quelles sont les universités concernées par ce programme Alors, on a euh, une université partenaire euh, pour un, le double diplôme, qui ouais. est euh, l'ETS le à Montréal. Euh, dans, euh, dans, une école dans laquelle un certain nombre d'étudiants vont tous les ans pour, pour passer leur double diplôme. Euh, et bon alors après, de, de, de manière, ça c'est le, le cas de, du double diplôme, après, euh, de manière générale, que ce soit au Canada ou ailleurs, il y a toujours possibilité d'aller faire les, des semestres d'études, euh, oui. quelle que soit l'université d'ailleurs, ou, euh, ou, ou de bénéficier des programmes d'échange type Erasmus. Voilà. Oui, on a, on a eu par le passé des, euh, des, des personnes qui ont fait un semestre d'études euh, dans toutes les universités, on va dire, euh, du Québec, d'une part. Et euh, on en a eu aussi, alors dans une moindre mesure, euh, il, faut, il faut le dire, dans le Canada anglophone, dans le reste du Canada, mais c'est tout à fait possible. Donc, il faut savoir que, bien entendu, il y a un nombre considérable d'établissements d'enseignement supérieur euh, euh, partout dans le monde. On n'a pas de partenariat avec tous les établissements, c'est évident. Par contre, tous les ans, on a de nouveaux partenariats qui, euh, qui, qui, qui se développent parce qu'il y a euh, une étudiante ou un étudiant ou un binôme qui sont allés, qui ont créé quelque part... le. Euh, comment dire, qui ont posé les, oui, les le... premiers jalons pour euh, la construction d'un partenariat. Donc, euh, il est tout à fait possible d'aller dans des établissements avec lesquels nous n'avons pas encore, pour l'instant, de, de lien. Ça, c'est tout à fait envisageable. D'accord. Ben, merci beaucoup pour, euh, pour votre réponse très complète. Euh, une autre question peut-être que les personnes euh, peuvent se poser derrière leur écran, c'est comment est-ce que la formation prépare justement au monde de l'entreprise Alors, voilà, c'est une très bonne question. Euh, il faut savoir que le, le, la formation de mécanique en particulier, elle travaille en, en, en mode projet, on va dire. C'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que euh, dans ces fameuses UV, d'accord, ou ces modules, il y a euh, en, en, un... un un travail non négligeable lié à un projet qui soit académique de recherche ou industriel. Et euh, c'est en cela que bah, les étudiants sont par groupe, hein, de trois à quatre, et euh, si je prends le cas de, du, du, du projet industriel, l'entreprise le, le, arrive, donne vraiment le contexte de travail, euh, euh, le, le, ce qu'elle attend, et euh, c'est les, les, les étudiants ou les élèves ingénieurs, futurs ingénieurs, hein, vont euh, avoir à se mettre dans la peau d'un ingénieur et travailler euh, sous la houlette du, du, du chef de projet dans l'entreprise, hein, du, du, du suiveur entreprise, et euh, livrer euh, un, un certain nombre de, de, de choses attendues par, par l'entreprise, ou, alors je dis entreprise, mais ça peut être aussi un, un laboratoire. D'ailleurs, je, je, je crois que, de mémoire, hein, euh, Martin a dû travailler sur... Martin euh, qui, est, qui est avec nous... Euh, a dû travailler sur un projet tout à fait intéressant dans le cadre d'une de, de ces UV à projet. Peut-être que qu'on peut qu nous en dire un oui. petit mot S'il est toujours là Oui, je suis toujours là. J'étais en train de réfléchir sur quel projet j'avais travaillé. Euh, j'avais travaillé sur une imprimante 3D qui devait être très grande et très rapide. C'était pour, pour imaginer et faciliter le développement de nouvelles planches de bord pour les véhicules. Et donc l'idée était à terme d'équiper de, de nouvelles usines d'imprimantes 3D qui seraient capables donc d'imprimer des, des pièces de, avec des pièces, des pièces plutôt difformes, type justement tout ce qu'on peut voir sur les tableaux de bord dans les véhicules, des choses qui sont assez arrondies et qui sont généralement faites par moulage. Et donc on avait développé un, un prototype fonctionnel avec une nouvelle une nouvelle tête d'impression qui permettait d'imprimer du filament souple et du filament euh, rigide et d'interchanger les deux les deux types de filaments euh, grâce à une petite télécommande c'était un projet assez euh, et coup, sympa. et j'avais été euh, chef de projet donc j'avais je m'étais occupé de répartir les tâches et de m'en répartir aussi donc on était six donc c'était assez euh, bah, c'était assez engageant comme projet euh, Tant au niveau du temps, mais surtout très formateur, puisque bah, chacun avait sa place, chacun avait son, va dire, et on était euh, tous dans le même bateau, puisqu'à la fin, il y a une note euh, qui est. Euh, bah, tout le monde a quasiment la même note. Et du coup, ça t'a appris aussi un peu ce côté euh, management de projet, enfin, chef de projet, du coup Ouais, c'est ça, bah, à petite échelle, mais. Euh oui l'importance de voilà bah, rester dans les choses qu'on a à faire et de savoir aussi déléguer quand on sait que quelqu'un est un peu plus compétent dans un domaine bah lui demander de l'aide ou alors bah, lui dire tu bah, peux faire ci ou ça et euh, oui c'est sur ce point de vue là c'était assez formateur aussi. puis aussi bah, bah nous permet de faire aussi avec ce qu'on peut appeler une tête dure, les gens qui, qui n'aiment pas qu'on euh, leur dise quoi faire ou ces choses là donc c'est assez intéressant euh, et je pense que c'est une très bonne, très bonne expérience avant rentrer dans le monde de l'entreprise. Et donc, du coup, toi, quand tu es arrivé dans le monde de l'entreprise, tu t'es senti prêt euh, Oui, oui. Bon, bah, Après, voilà. Enfin, sur le point euh, scientifique, on, on sort de, de n'importe quelle école d'ingénieur. On a encore énormément de choses à faire. On est encore des, des petits jeunes, si on, peut, si on peut dire ça comme ça. Mais sur le point, point de vue... Euh, Dire au relationnel et au niveau hiérarchique, je savais où j'étais et ce que je devais par rapport à qui. D'accord, ben merci beaucoup pour cette présentation. Et Anaëlle, je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Ah, je crois qu'elle apparaît sur l'écran. Euh, toi, si tu pouvais nous parler un peu du meilleur projet que tu aies fait pendant ta formation mécanique. Celui que, que tu as le plus aimé. Alors je crois qu'il faut encore une fois que tu réactives ton micro. Les aléas du direct. Euh, J'ai pas de projet qui m'a, enfin y en a pas un qui était intéressant ou justement. En fait on travaillait sur le on a fabriqué des, des flèches euh, avec euh, en fabrication additive. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait une personne qui faisait la construction euh, par ordinateur, une personne qui s'occupait des matériaux, une personne qui gérait euh, plus le côté fabrication additive et une autre personne donc, qui devait faire euh, la simulation euh, numérique de... de des flèches pour, pour évaluer par exemple euh, la traînée de la flèche dans la de traînée de la flèche dans l'air et donc décider de quelle flèche allait être la plus performante et on a eu la chance également de, faire des, donc de fabriquer ces flèches puis de faire des, des tests avec euh, une personne qui, qui faisait du, du tir à l'arc en, en compétition et donc comparer les, les résultats obtenus avec les calculs et voir qu'au final il y avait une bonne... Euh, que le, le, les résultats de calcul se rapprochaient bien de la réalité. Donc, euh, C'est l'avantage de. c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir des, des installa certaines installations, notamment en fabrication additive, qui peuvent être disponibles pour les étudiants. Donc, euh, donc ça permet de faire des projets assez concrets et, et pas de, de, rester, de faire des projets qui, qui restent seulement sur l'ordinateur ou, ou autre. Et avec une, une diversité quand même, comme tu l'as dit, des profils à l'intérieur même du projet, puisque chacun avait, euh, enfin, oui. il y avait à peu près un représentant de chaque spécialité. Oui, c'est ça. Oui. Ok, bah super. Merci beaucoup, Anaëlle. Euh, je vois qu'on a encore euh, une question dans le chat. Donc, quelle différence faites-vous entre les formations conception et développement de produits, donc CDP, et euh, design industriel et conception en mécanique et ergonomie alors, c'est une question euh, à laquelle on va répondre en, en, en s'élevant un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il euh, faut faire la différence entre les formations, la formation de mécanique et la formation de mécanique et ergonomie. Euh, cette différence, on la fait comment On la fait en, euh, en, en observant euh, l'objectif, j'allais dire. Si je regarde euh, la, la formation... Euh, EDIM, ou alors la formation mécanique et ergonomie, ça va être l'homme le, le, au cœur de la conception, qui est bien différent comme objectif de la formation de mécanique, où là, nous avons le produit euh, comme objectif et au cœur de la conception, et, euh, et, et finalement, l'innovation par, par la technologie, hein, euh, différents types de technologies, je vous parlais par exemple d'une chose très à la mode qui est euh, l'impression 3D, mmh. par exemple, voilà, ça c'est euh, c'est une innovation par cette technologie-là. Donc, donc euh, au, au niveau de ces filières, donc de ces colorations, euh, la différence va également se faire sur l'objectif. Le, le, le, Un côté, l'homme, l'autre côté, le produit. D'accord. Voilà. Très bien. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la formation euh, mécanique et ergonomie, ça se déroulera demain, donc sur, euh, sur ce même lien, à 18h. Euh, une autre question, donc, euh, sur, euh, on nous parle de 37 étudiants intégrés l'année dernière, ce n'est peut-être pas les bons chiffres Si, si, était des si bons chiffres. Si, si, oui. c'est correct. Euh, combien étaient issus de la filière euh, DUT-GMP Alors, ben, c'est une... Euh, ben, répondre précisément, c'est une colle. Euh, globalement, de mémoire, c'était plus de la moitié, euh, entre, je dirais, entre la moitié et, et les deux tiers. Voilà, je, je, je me donne une fourchette. Pour, euh, pour être quand même dans une réponse qui soit juste. Donc il est clair que le public, le cursus euh, du GMP est effectivement un pourvoyeur important, donc de futurs élèves ingénieurs, parce qu'il y a, y a une continuité d'une certaine façon, mais... En sachant bien qu'il s'agit néanmoins de deux métiers différents. C'est-à-dire que quand on arrive dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur, on oublie, on va dire, l'approche du technicien. C'est un autre métier. Par contre, il y a une véritable continuité donc, du, point de vue, euh, du point de vue champ disciplinaire et du point de vue euh, métier, d'une certaine façon. Donc voilà, entre la moitié et les deux tiers. Hein. Je ne voudrais pas vous raconter d'histoire, mais c'est dans ces, ces proportions-là. D'accord, merci beaucoup. Euh, je vois qu'on n'a plus de, de questions euh, sur le live, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'être venu, eh ben, euh, venu présenter merci cette beaucoup. formation. Merci, merci à Annaël et Martin aussi. Je ne sais pas si on peut les voir une dernière fois oui. euh, pour leur faire un petit coucou. <rire> et, euh, et sinon, donc, pour le reste de la semaine, donc on continuera les journées portes ouvertes virtuelles. Demain, il y aura la, la présentation de la formation mécanique et ergonomie à 18h, suivie de la, la formation sous statut euh, enfin, alternant, donc mécanique. Mercredi à 18h, on retrouvera la formation sous statut étudiant système industriel, suivie de la FISA logistique. Jeudi, on retrouvera la FISA informatique, suivie de la, de la FISA informatique. Et enfin, vendredi à 18h, la FISA énergie, suivie de la FISA génie électrique. Euh, on vous remercie d'être venus ce soir et, euh, et on vous souhaite euh, une bonne soirée. On va se quitter en fait sur une vidéo du FIMU, donc, qui est un festival organisé aussi par les étudiants euh, de l'UTBM. Et on vous, on vous dit à demain 18h si vous voulez venir pour la physique, Mécanique et Ergonomie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.